Mesdames et, et messieurs les journalistes, euh, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse de la CGT portant sur les enjeux hein, de l'industrie dans notre pays. Nous avons décidé, euh, car on sait innover à la CGT, de faire cette euh, conférence de presse de manière originale, en plein air, et on a la chance, il fait, la chance, il fait beau, et puis euh, dans un lieu euh, plus que symbolique pour nous, puisque... Euh, nous sommes euh, à côté du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du plan de relance, et nous espérons que nos commentaires, nos propositions franchiront les grilles de ce grand immeuble. Bah, Comment on, on, on déclare qu'on n'est pas entendu euh, par le ministre de l'Économie, qui est en charge de la relance, et euh, dans un ministère où, où, où est aussi présente la ministre de l'Industrie, bah, on, on s'est rapproché d'eux. Euh, pour euh, montrer que la CGT, euh, euh, elle quand elle n'est pas d'accord, elle le dit, mais qu'elle a aussi beaucoup de propositions. Donc euh, c'est ça le, le sens du message de cette conférence de presse. Il euh, y a des entreprises qui sont menacées ou qui sont fermées, euh, qui pourraient réouvrir dès demain à condition qu'on force la main euh, aux propriétaires. Voilà, nous avons des tas de propositions très concrètes pour la création de dizaines de milliers d'emplois. Mais le quoi le qu'il quoi qu en coûte, ça ne veut rien dire. C'est euh, où va l'argent euh, qui coûtent aux contribuables. Euh, si euh, les aides aux entreprises servent à financer les plans de restructuration, euh, ce n'est pas comme ça qu'on va développer l'industrie. Or, on a des exemples dans l'automobile, la, dans l'aéronautique euh, et bien d'autres secteurs où euh, les milliards ou les millions qui sont donnés aux entreprises servent à financer des plans de restructuration. Euh, L'exemple le, le, le plus parlant, c'est Sanofi. Euh, Sanofi avait vendu ses vaccins euh, dès euh, le printemps dernier aux vous vous rappelez de la polémique, pourquoi les Américains vont nous Moi, ce que je constate et ce que nous constatons tous, c'est que pour l'instant, Sanofi ne sait pas faire de vaccin. Pourtant, il touche des aides publiques et il y a un nouveau plan de licenciement chez Sanofi, notamment chez les chercheurs et euh, parmi les ingénieurs. Donc, euh, euh, il faut de la transparence dans le quoi qu'il en coûte. Là, c'était euh, un, un endroit un peu symbolique à côté du ministère de l'Économie de l'Arlance. Euh, ce qui est envisagé, c'est euh, en lien avec les fédérations et euh, les régions d'avoir des initiatives au plus près euh, des réalités euh, euh, et, et euh, des, des besoins industriels et donc euh, je l'ai cité euh, tout à l'heure euh, ce qui a été fait par exemple dans l'Aveyron dimanche dernier où 3000 personnes se sont réunies un dimanche après-midi pour défendre le poumon économique du, de la communauté d'agglomération, je pense que ça peut être renouvelé. Donc, on a des projets sur la filière de l'industrie de l'imagerie médicale, sur ce qu'a dit Laurent Brun, sur le développement du ferroviaire, par exemple, sur les cartes à puces, j'ai cité Pont-de-Mer. -de L'idée, voilà, des, c'est d'essayer d'avoir une initiative une initiative par mois en territoire, en lien avec les professions, sur ce thème de l'industrie et de l'emploi industriel.